Chers traders et investisseurs, vendredi 22 novembre, bonjour. Alors écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces marchés sont secoués. Ils montent fortement ce matin, puis redescendent aussi rapidement, sans raison majeure. C'est, comme nous n'arrêtons pas de le dire depuis deux ou trois jours maintenant, malsain. Nous ne changeons pas notre avis que nous avons pris donc cette semaine, en début de semaine, et nous sommes très méfiants. Ces marchés, pour le moment, ne nous disent rien qui vaille. Bien évidemment, nous n'engendrons aucune nouvelle position en swing trading, que ce soit à l'achat ou à la vente. Nous naviguons totalement à vue et sommes extrêmement méfiants. Ces marchés ne se comportent pas d'une manière, euh, j'allais dire, euh, saine. Dans ce contexte, ce matin, néanmoins, nous avons réalisé 4 trades gagnants sur quatre.